Sans plus attendre, on va passer aux premiers, euh, premières présentations. Donc, la présentation euh, du docteur Zubida Tazi-Mezalek, qui est médecin interniste, euh, qui travaille au, au CHU euh, Avicenne, à Rabat, au Maroc, et qui va nous parler des causes de, des hospitalisations pour euh, insuffisance cardiaque et euh, décès euh, dans l'étude ATTRACT. Zubida, à toi. Vous avez mon écran, c'est ça C'est bon entend plus du coup nous, on t'entend. Ok, parfait. Donc, merci de nous donner cette opportunité. Euh, effectivement, je vais vous parler des causes, de, euh, des détails des causes de décès d'hospitalisation cardiovasculaire euh, issus de l'essai à, à tract. Donc, euh, je vous rappelle rapidement pour l'essai Atract qui a été publié euh, en 2018, qui comparait euh, deux bras tafamidis à un bras placebo, une population de patients qui avaient une cardiomyopathie euh, amylose ATTR. Euh, et euh, on a regardé euh, donc les, euh, un critère composite premier endpoint qui était euh, la mortalité toutes causes confondues et les, les réhospitalisations, euh, notamment cardiovasculaire. Très rapidement, donc, il y avait trois euh, cinquièmes des patients sous Tafamidis, le groupe Tafamidis a été analysé de manière globale et deux cinquièmes de patients sous euh, placebo. Donc, tout le monde connaît les résultats de cette étude. Euh, donc, le premier endpoint était significativement en faveur de, de, du bras euh, Tafamidis et quand on décortique, 30 de moins de mortalité, toutes causes confondues dans le bras Tafamidis et 32 de moins d'hospitalisation cardiovasculaire lesquels résultats étaient retrouvés dans tous les groupes de patients, sous-groupes de patients, que les patients soient ATTR sénile ou sauvage. Il y avait à peu près 75 des patients qui étaient ATTR euh, sénile et, et 25 ATTR muté. Et dans les différentes classes également de la NYHA, la NYHA 4 avait été éliminée, c'était un critère d'exclusion de l'étude. Euh, ce qui est intéressant également, c'est qu'on euh, a retrouvé cette donnée-là qui est une augmentation des causes des hospitalisations cardiovasculaires chez les patients en classe 3, qui est un élément important sur lequel on reviendra tout à l'heure et qui est probablement une interprétation de biais de survie, puisque les patients en classe 3 survivaient et plus, étant plus sévères, étaient plus souvent hospitalisés sur un suivi au plus long terme. Donc, l'étude qui a été rapportée va regarder les détails des causes cardiovasculaires d'hospitalisation des causes de décès cardiovasculaires. Les causes ont été adjudiquées par un comité d'adjudication autonome, on va dire, externe, aveugle, avec des critères préétablis de causes cardiovasculaires, d'hospitalisation cardiovasculaire. Et vous voyez, on a regardé la mortalité des les hospitalisation par insuffisance cardiaque, par mort subite, infarctus du myocarde, arythmie, AVC et autres causes bien évidemment. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'étude, rapidement, il faut rappeler que les patients dans l'étude étaient des patients avec comorbidité. Là aussi, c'est important à prendre en considération parce que ça a été pris en considération justement dans l'adjudication des euh, causes de, de, de décès et des causes d'hospitalisation de, cardiovasculaire. Donc, vous avez ici les différents éléments qui disent qu'effectivement, il y avait un certain nombre de comorbidités à prendre en considération, euh, notamment la fibrillation atriale chez la moitié des patients, euh, une coronaropathie chez un cinquième des patients. 40 des patients étaient sous euh, antithrombotique anticoagulant et assez peu finalement de patients étaient appareillés, soit par un P, soit par un défibrillateur. Alors, les résultats, euh, comme on le voit, euh, pour rappel, bien évidemment, le, les, causes, les, enfin, les décès cardiovasculaires étaient significatifs, les décès en général étaient euh, moindres dans le groupe euh, sous Tafamidis, donc ça c'est le résultat principal, et quand on regarde les décès cardiovasculaires, et bien, numériquement et pour tous les détails, numériquement on voit bien que dans le groupe Tafamidis, il, il y a moins de décès cardiovasculaires que dans le groupe placebo euh, que cela porte, que ça, que ça porte sur l'insuffisance cardiaque ou sur les morts subites. Et quand on met ça en hasard de ratio, c'est significatif pour les euh, décès cardiovasculaires entre le groupe tafamidis et le groupe placebo. Euh, on, il y a une vraie tendance euh, en termes d'insuffisance cardiaque, euh, même si ce n'est pas significatif. Et là aussi, une, une très nette tendance sur les décès non cardiovasculaires en faveur du groupe tafamidis. Quand on va regarder les hospitalisations cardiovasculaires, dans les hospitalisations cardiovasculaires, là aussi on voit dans le total des hospitalisations, moins d'hospitalisations dans le groupe tafamidis que dans le groupe placebo, et moins nettement moins d'hospitalisations cardiovasculaires dans le groupe tafamidis. Et quand on regarde les détails des causes d'hospitalisation, l'insuffisance cardiaque là aussi ressort de loin devant qui va être un élément de la discussion. On a retrouvé également les troubles, les troubles du rythme qui étaient moindres dans le groupe tafamidis et on voit également qu'il y a moins d'AVC et presque trois fois moins d'infarctus du myocarde. Quand on met ça là aussi en hasard ratio, ce qui ressort significatif, c'est l'insuffisance cardiaque, qui est significativement moins prévalente dans le groupe tafamidis, malgré le fait, dans le groupe global, malgré le fait que dans on a vu dans les résultats initiaux, les patients de la classe NYHA3 faisaient plus de décompensation cardiovasculaire. Donc, c'est un élément important dans la discussion. Pour les arythmies, pour les troubles du rythme et les autres causes cardiovasculaires, ce n'était pas significatif avec une tendance dans le groupe Tafamidis, probablement parce qu'il y avait peu d'événements. Donc, dans la discussion, euh, on, peut, euh, donc on revient sur le fait que, bien évidemment, la judification a été faite en, en, en blinded, en aveugle, bien évidemment, avec des critères euh, définis par un comité euh, totalement indépendant. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les hospitalisations, la cause majeure d'hospitalisation euh, chez ces patients était, euh, cardio, était en rapport avec euh, l'insuffisance cardiaque, avec, malgré le signal initial qui, avait, qui était paru au départ, moins euh, d'hospitalisation par insuffisance cardiaque dans le groupe Tafamidis, malgré le biais dont on a parlé tout à l'heure, qui était un biais de survie chez ces patients. On pourra éventuellement en rediscuter. Pour la mortalité, un autre élément également est ressorti c'est qu'il euh, y a bien évidemment moins de décès euh, cardiovasculaires dans le groupe Tafamidis que dans le groupe euh, euh, que dans le groupe placebo, que la baisse de mortalité est essentiellement portée par les décès cardiovasculaires. Et une particularité là aussi, c'est qu'il y avait assez peu de décès par mort subite qu'on peut imaginer comme des décès rythmiques euh, par rapport aux décès par insuffisance cardiaque qui était euh, largement euh, les, la première cause de décès euh, cardiovasculaires retrouvés dans cette étude. Et euh, une comparaison un petit peu grossière par rapport à d'autres euh, insuffisances cardiaques fraction d'éjection préservée. Quand on regarde, par exemple, dans l'étude TOP4, quand on regarde dans l'étude TOP4 qui avait regardé euh, l'effet de spironolactone, euh, il y avait dans le suivi des patients qui étaient, euh, étaient euh, équivalent au suivi d'un tract, il y avait beaucoup plus de décès euh, par mort subite et probablement décès rythmique que de décès par insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque est vraiment le point focus dans les décès et dans les euh, hospitalisations euh, chez les patients qui ont une amylose euh, ATTR, une cardiomyopathie ATTR. Donc, ce qui amène à conclure, bien évidemment, cela, qu'il euh, y avait moins de causes, moins de décès cardiovasculaires et moins d'hospitalisations cardiovasculaires dans le groupe TAFAMIDIS que dans le groupe placebo, et que c'est l'insuffisance cardiaque qui vient en premier de loin euh, dans toutes les causes, autant les causes de décès cardiovasculaires que d'hospitalisations cardiovasculaires. Merci beaucoup, Zubiza, pour la présentation. Je ne sais pas si on, on, on entend. Sur... Ouais. Ouais. Euh, c'est euh, très intéressant hein, de, de voir déjà que c'est des patients quand même de 75 ans, finalement, bon, ils ont vraiment une vraie cardiomyotie dans la tracte et ils meurent vraiment essentiellement du cœur de très très loin, et d'assurance cardiaque de très très loin. Après, ce qui est rassurant aussi, c'est que la fois, il est quand même homogène sur toutes les causes de, de dessert, même si ce n'est pas statistiquement significatif sur le reste, en dehors de l'incidence cardiaque. Ça semble un peu diminuer tout et même peut-être un petit peu quand même il y a une tendance sur, sur la, la mort subite, la, enfin, ce, que, ce que tu disais. Euh, et euh, on peut se poser la question, alors des trucs de conduction. Je me souviens pas notamment euh, dans un tract, le taux de prothèse qui était implanté euh, sur, pour euh, diminuer le risque de mort subite. Euh, il y, avait quatre, euh, il y avait entre 4 et 6, 6 des patients qui étaient euh, implantés, 5 des patients qui avaient un PACE et à peu près 5-6 qui avaient un DEF ouais, ce qui, ce dans qui la pas, population pas, initiale. Ce qui n'est pas énorme. Et finalement, c'est vrai qu'il meurent beaucoup plus d'assurance cardiaque que, que de mort subite et que le Tafamidis jeu quand même sur la mort subite. Et que c'est vrai qu'on peut se poser encore plus la question, déjà qu'on est toujours un petit peu sur les discussions de, de prothèses pour prévenir la mort subite. Euh, le, on ne sait pas encore sous ta famille ce que ça va donner, et il semblerait que ça puisse aussi quand même laisser la mort subite. Et finalement, c'est possible que sous traitement médical, on ait de moins en moins de prothèses à mettre sur ces patients. C'est possible. C'est un, un, une, une donnée qui avait été retrouvée dans les, euh, aussi dans les surveillants des, des études rétrospectives, des cohortes rétrospectives, où on avait l'impression que les patients avec amylose ATTR faisaient moins de décès rythmiques que de décès par insuffisance cardiaque, euh, contrairement aux autres amyloses, notamment je pense l'amylose AEL, où on a beaucoup plus de décès rythmiques, euh, où c'est l'urgence de prise en charge. Euh, et euh, oui, effectivement, on ça discute beaucoup sur les indications euh, de prévention Prévention primaire, en fait, au tout début, de mettre un, un DEF chez ces patients euh, initialement. Je, enfin, en tout cas, c'est essentiellement des patients qui meurent du cœur, même s'ils sont âgés comme en vide et, euh, et c'est euh, quand même très intéressant de, de souligner ces résultats quoi. je sais pas s'il euh, y a des questions sur, euh, sur le chat Thibault a posé une question sur euh, le fait est-ce qu'ils ont fait une analyse en fonction des classes dans le dans le papier les classes NY-Gacha non euh, j'ai pas retrouvé ça j'ai pas j'ai bien regardé même s'il y avait même dans les, dans les en fouillant hein, complètement, euh, même par rapport au, à l'association de, des troubles du rythme et euh, les patients qui avaient un DEF ou qui avaient, pas de, qui avaient un PACE, on n'a pas retrouvé, il n'y a pas eu de corrélation qui ont été faite. Ce qu'on aurait envie de voir, c'est effectivement, est-ce qu'on retrouve ou pas ce que tu nous as montré sur l'étude principale, et puis voir, est-ce qu'il y a un bénéfice pour toutes les classes de migraïque 1 Ce n'est pas sorti. Ouais, Et après, ils ont fait une analyse en fonction du génotype, c'est-à-dire muté ou non muté. Non, non, non plus. Parce que c'est possible aussi que les effets soient différents, euh, c'est-à-dire que les héréditaires cardiaques ont un plus mauvais pronostic que les mmh. Et sur le plan rythmique ou conductif ou sur les événements qui surviennent chez ces patients, ils ne sont probablement pas identiques. Mmh. Donc on s'attendre Non, ça n'a pas été regardé. Mais... Bon, après, c'est des sous-groupes de sous-groupes comme à chaque fois, donc c'est difficile, vu le nombre de patients dans... qui sont dans un trac, d'aller chercher euh, cette analyse, mais c'est clair qu'en fait le, tous les, les résultats sont concordants quand même dans, dans le, les bénéfices du Ça, On a le papier de, de Sylvia Ogina qu'on a présenté sur la stabilisation des biomarqueurs. Il y a celui-là, il y en a un qui va être présenté bientôt à la biblio sur le strain. Et tout, tout concorde. Et bien sûr, les, les hard-on points que tu nous as présentés analyses en sous-groupe sont quand même extrêmement rassurantes sur le bénéfice du tout pour les hospitalisations effectivement parce que certains avaient vu ce stade 3 comme un comme un, un, une, un échec un échec oui alors que c'est effectivement un succès et effectivement si les gens sont morts ils ne peuvent pas être hospitalisés ça c'est un biais de survie un biais de survie hein.